Trois clés pour atteindre tes objectifs plus facilement. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. J'ai déjà parlé dans une précédente vidéo de deux clés pour moins procrastiner. J'en ajoute trois aujourd'hui. La première chose, c'est de fixer un objectif le plus précis possible. De faire en sorte qu'il soit mesurable et observable. Si par exemple ton objectif c'est d'être plus heureux ou plus heureuse, ou de mieux gérer ton stress, comment est-ce que ça s'observe concrètement Comment est-ce que tu peux le mesurer Quelle est la différence entre aujourd'hui et quand tu auras atteint ton objectif Comment les gens qui sont autour de toi vont pouvoir le percevoir L'idée c'est d'avoir des indicateurs le plus précis possible pour savoir quand est-ce que tu auras atteint ton objectif et de pouvoir mesurer ton avancée. La deuxième clé, c'est de fixer une date. Si je prends l'objectif de perdre du poids, déjà, je te proposerai de le formuler positivement et d'ajouter une date. Ça donnerait, je veux atteindre le poids santé de tant de kilos d'ici trois mois. Enfin, la troisième clé, c'est de fixer la première action que tu vas mettre en place, le premier petit pas possible pour aller vers cet objectif. Qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant, dès demain, pour faire un pas vers cet objectif. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si je récapitule, ça fait être précis, fixer une date, faire, mettre en place une première petite action. Je te souhaite une très belle journée. D'ici là, sens-toi libre de commenter, de diffuser cette vidéo, si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain 10h pour la prochaine vidéo.